Végétal, rappeler que Végétal a été un tournant, ou alors qu'est-ce qui s'est joué avec Végétal dans ton parcours Et quand tu réponds, tu peux aussi dire ce qui s'est passé avant et tout ça, mais une rupture avec Végétal. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi avec Végétal ben, Il y a déjà eu la rencontre avec euh, Andy. C'était sortir, alors Végétal, hein, oui c'est ça. Ouf. Ah Quel exercice ça bien, ça. Alors, Végétal, je crois que c'est avant tout une rencontre avec euh, un autre artiste, qui était la rencontre avec Andy Gullwarcy et aussi le, la fin, la fin d'une autre rencontre qui est euh, euh, l'artiste Jean-Paul Gauthier en fait. Parce que... Oui. Donc là, il y a tout un, tout un cycle, je crois plus de dix ans, en compagnie de, de Jean-Paul Gauthier. Et, euh, on va dire, une, une manière euh, inattendue, inattendue peut-être bien pour moi aussi, Inattendu pour pour ceux qui m'entouraient donc c'est commencer à, à abandonner des à abandonner la beauté la, la jeunesse euh, pour euh, s'intéresser à, plus précisément à l'espace on va dire, voilà ce que je me souviens, mais là tu me prends un peu au dépourvu. Oh, hein. tombé, non, non, non, non. Tu m'as dit quand on s'était rencontré que c'était à ce moment-là que c'est posé toi, la question de la ouais. Si tu reprends, il dire c'est peut-être à ce moment-là. T'inquiète <coughs> pas, on se chauffe. Hein. Hein? Oui, hein? parce que là, <coughs> revenir sur euh, une chose qui a alors. Poser la question de l'art avec végétal, si je l'ai dit, c'est que ça a, dû... ça a dû être vrai. Je ne sais pas du tout quoi dire. pas grave, on va. La... Oh, oh, oh, oh T'es rigolo, toi, j'ai fait plein de choses, là. Tu me tu me parles comme si on en... ouais, ouais, sortait bah... du, transit, euh, du transit de la Rochelle. Parce que moi, je suis toujours. Voilà, on va parler des autres, deux... on va venir après avec Végétal. Alors on va prendre une autre rupture. <rire> <Oui>. <rire> Pourquoi peut-on parler de rupture, par exemple, avec Chère Obscure Chère Obscure, c'est quoi D'abord, Chère Obscure, c'est quoi Qu -ce que ça Chère Obscure, c'est euh, le début d'un travail avec euh, Jean-Michel Boyer, Maryse Gauthier, et... Euh, un petit groupe, un groupe restreint de, de danseurs, euh, John Batman, Virginie Garcia, Claire Servant, Duke Wilburn, on va dire des, des, des interprètes qui, euh, qui m'ont accompagné longtemps. Et c'est, je pense, la première fois... Que j'essaye je de mettre la danse sans aucun détour au centre de mon de ma réflexion et de ma recherche, comme si auparavant j'avais toujours besoin de de prétexte et que euh, là c'était un travail sur euh, sur la fin, fin sur euh, sur la mort. Alors c'est vrai que par exemple, quand je dis euh, la mort, là aujourd'hui, pourtant je l'ai croisé à maintes reprises, euh, la mort. Je l'ai croisé notamment avec euh, tous les danseurs qui sont partis du sida, donc avant Végétal et que dans Végétal, puisqu'il s'agit aussi d'une autre rupture végétale, euh, il y avait ce, cette tentative, on va dire, de, de se laisser choir, de, de, de vivre la chute, on va dire. Et que dans Chair Obscure, c'était une une chute plus une chute de, de poids lourd ou euh, c'est une, une pièce qui, qui marquait marquait les corps ou je me souviens qu'on devait donner le, le son le son, le son du, de la chair, on va dire, de ce qui cognait, de la... le floff-floff. C'est-à-dire, il y avait le bruit des os, il y avait le... le floff la du muscle. Et donc... Euh, C'est vrai que chair obscure a été un... un moment... Euh, où je me suis, où nous, où nous, nous sommes colté euh, une certaine gravité en fait. avait pas avant. Alors est-ce que cette gravité, alors elle devait, je réfléchis sur cette. Dans Végétal, il y avait une certaine gravité. Oui, mais justement, là, on vient de... Par rapport à la gravité, on, on a dit que ça avait commencé avec, euh, avec Végétal. Mais celle-là, elle était vraiment euh, abrupte. Elle était donnée sans... Avec, euh, avec brutalité, je pense. Avec brutalité, oui. Mais... Et alors, quand, quand je pense à brutalité, parce que c'est comme si il avait fallu aussi que nous-mêmes, à l'intérieur de, de nos imaginaires, de nos corps, de nos tentatives, de se pendre, de se suspendre, de, de choir, de se relever, de dire manifestement non, d'évoquer ces périodes de... historiques où on... on pousse les hommes à pousse les hommes à mourir. Avais quel âge pour euh, Cher Obscur Moi Ouais. C'est pas vieux, Cher Obscure, c'est pas vieux, c'est pas trop vieux par rapport à je pense que c'est 2002. 2002, donc j'avais euh, pile poil le demi-siècle. 50 ans. C'est ça que tu voulais montrer sur le plateau Quoi Que tu avais enfin, 50 ans, parce que je n'aurais jamais pu le croire. Mais un corps nu, enfin, le passage à la nudité. Tu l'avais travaillé déjà auparavant Le passage à la nudité le passage à l'unité, j'allais dire. J'allais faire un lapsus entre l'unité et la nudité. Je pense pas. Je pense pas, mais par rapport à, cette, à cet objet de recherche qui avait dans la chair obscure, c'était compliqué de, de s'habiller. Et alors, ce qui est très étrange, c'est à quel point les, la dernière pièce, euh, au Sisi, nous met euh, à nu différemment, alors que nous sommes totalement vêtus, en fait. Cher Obscur, c'est la première fois que vous êtes nus, que tu es nu sur scène Alors. Testons la mémoire. Je ne sais pas quand est-ce que « Well Dancing, Well fucking a été euh, fait. Hum, je ne sais pas si c'est après « Cher Obscur » ou avant « Cher Obscur hum, ». Mais je pense. Tu as une idée, toi, de quand est-ce que c'était euh... c'est juste après. Juste après ouais. mais En tout cas, la question de s'est posée à ce moment-là pour toi. Enfin, ce n'est pas une question d'ailleurs. La nudité, c'est quelque chose que tu as travaillé à ce moment-là. Que ce soit avant ou après, peu importe, en chair obscure, et dans World ou Wolfgang. Oui. Donc, ça, il faut qu'on qu qu reprenne ça. La, tu vois, la nudité, voilà. Puis après, tu, tu vas, <rire> mais je te comprends C'est que c'est. La radio, ce n'est pas pareil. La radio, tu... Alors. Disons, je peux le formuler de notre façon. Oui. Pourquoi il a fallu que tu attendes 50 ans, ou pourquoi il a fallu que tu attendes chair obscur pour être nue sur un plateau Pourquoi j'ai attendu si longtemps pour être nue sur un plateau Mais là, la question ne se posait pas. Il n'y avait, avait pas de désir artistique, de, ni d'être habillé, ni d'être euh, dénudé. Et que, il y a peut-être bien l'accompagnement de Jean-Paul, puisqu'on est dans sa maison, Jean-Paul Gauthier. C'est vrai que tant d'années accompagnées par euh, une personne qui, qui travaille, le, la deuxième peau on va dire, Je réfléchis parce qu'il y a aussi les, les collants de façade qui était aussi une manière, les collants de, de façade, les collants de Saint-Georges, c'était pas loin, le corps, euh, la ligne du corps était vraiment présente à ce moment-là. C'est vrai que c'est encore autre chose que de donner euh, un corps sans, un corps sans habits, un corps euh, livré à la lumière et au regard. Mais Je me souviens que je, quand je cherchais à comment, comment habiller les corps de chair obscure, il n'y avait pas d'autre solution que, que, que de, de, de ne rien porter et encore on a porté la lumière de Marise Gauthier. Je pense que je n'aurais pas pu ni personnellement, ni le proposer aux danseurs. Euh, Travailler nu devant un public si c'était pas Marise qui, qui nous accompagnait. Parce qu'en même temps, la pièce se, se déroule euh, pendant tout le temps dans une, une qualité de pénombre qui est comme un, un deuxième habit en fait. Mais dans Wolfkin Wolfkin, il n'y a plus cette habit-là <coughs> Non. Dans, dans Wolfkin, avec. Euh, avec Alain. J ai, j ai, j ai, je veux dire, quand, une fois que j'ai dit oui à quelqu'un, euh, que ce soit le fait de manger un McDo en le régurgitant, avec euh, toute, la, toute la mémoire que ça, que, ça, que ça a fait submerger ce moment-là dans Walden Single Fucking le moment où, où je mange et où je, je rejette en même temps. Ça a été, on l'a tourné trois ou quatre fois, je pense. Mais il a choisi la, la première prise. Et c'est vrai que ça avait été un, un moment euh, de, grande, de grand flashback pour moi. Et j'ai accepté de, de jouer le jeu avec Alain jusqu'au bout, et lorsque il y a par exemple tous les, tous les capteurs, tout le travail des bruits de corps, et qu'à la fin il m'a dit qu'on qu devait terminer la pièce déshabillée, je ne vois pas comment je, je pouvais refuser, tordre le nez à ce qu'il me proposait. En même temps... Je crois que je me suis fait rattraper concernant cette pièce. Les deux seuls rares accidents que j'ai eus euh, se sont passés avec cette pièce, comme si euh, c'était pas si simple que ça pour moi d'exposer de, l'autre et de m'exposer euh, nu. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que, en tout cas, ces deux pièces, Cher obscur et Wolf King Dancing, donc une où tu es chorégraphe et l'autre où tu interprètes, faux, parce que sinon on ne va pas comprendre, euh, ont quand même euh, démarré quelque chose par rapport à une autre génération de spectateurs et que c'est peut-être aussi, non pas le recours à la nudité, mais le fait de plus rien porter, de plus se laisser, d'être mis vraiment à nu, qui a redynamisé quelque chose. Quoi. Non, mais tu vois, euh, par rapport à... Alain a été un vrai déclencheur sur le regard que la profession portait sur, euh, sur moi. Il y avait de toute façon, grâce au temps, une vraie lassitude de, de, de plein de, de diffuseurs, du milieu on va dire. Et euh, ça correspondait, je pense, à une partie de, ma, de, de mon travail qui s'était légèrement, <rire> légèrement enfermée sur soi. Donc, euh, lorsque Alain Buffard est venu me proposer de travailler avec lui, euh, je te rappelle que la même soirée, nous avons euh, montré I wouldn't, be dead, I wouldn't Be seen Dead in That de Stephen Cohen et de Hilou le même soir, et que là aussi, j'étais quand même euh, pas mal euh, dénudée. Et que ces, ces deux personnes, Alain Buffard et Stephen Cohen, euh, ont été. Euh, bénéfique sur euh, un, un moment de ma vie le fait de venir me me chercher et de, de me proposer des choses que j'aurais jamais osé faire toute seule et je pense que c'est peut-être euh, cette euh, cette capacité de bah, de me mettre à nu pour peut-être d'autres qui est qui, qui a quoi rafraîchi ou euh, réattiré euh, du, on va dire le petit milieu de, de la danse a effectivement euh, constaté que j'étais pas tout à fait morte on va dire quels sont les éléments puisque tu en parlais, quels sont les éléments qui t'ont proposé et que tu n'aurais jamais fait toute seule c'est quoi par exemple ben, c'est chanter les, éléments. les ah les éléments <rire> <Je> suis... <rire> alors les éléments, les, euh, les situations que j'aurais jamais jamais faites sans, sans leur proposition, c'était effectivement de, de chanter, de jouer entre guillemets une comédie, de faire entre guillemets euh, la comédienne, et oui, et me mettre nu. Ouais. Ouais. Et partir aussi dans un travail de, de performance, on va dire. Oui. oui. Que tu as actualisé avec quoi ben, que j'ai actualisé, ce travail de performance, il était de toute façon euh, présent avec des personnes comme euh, comme Jérôme Bell, comme. Euh, Je veux dire, euh, on, je ne peux pas attribuer euh, seulement à Alain Buffard la capacité d'avoir de, de, de, euh, comme ça re-questionné, renouvelé, euh, euh, on va dire, les, des expressions euh, chorégraphiques nouvelles. On était tous baignés. Euh, tous questionnés au, au même endroit, y compris par les anciens, les anciens américains, euh, qui eux n'avaient pas arrêté depuis, depuis 30 ans toi, au niveau de la performance. La question de la performance, tu, tu l'as travaillée de quelle manière De quelle pièce par exemple C'est quoi Enfin, pour moi, Non Alors. C'était, par rapport à, à la performance, c'est plutôt comment mon, mon l'écriture chorégraphique a, a évolué. Parce que, comment, comment, comment est-ce qu'elle s'est déplacée, comment le travail d'improvisation a finalement été intégré par... Euh, ma, par pratiquement tout le monde en même temps quoi en... à partir de 1995 je connais pas une je... je connais énormément de pièces qui sont constituées par le travail d'improvisation demandé aux danseurs donc euh, le fait de d'être dans ce courant là euh, ne me dérange pas ou enfin je veux dire je c'est c'est pas un souci pour moi je veux dire de d'être dans les dans les autoroutes aussi après la manière dont, dont une écriture sur euh, une personne en train de chercher euh, à être le plus proche de, de lui-même à un moment présent sur scène face à un public euh, ça s'est préparé euh, doucement mais Est-ce que « ouah » serait un, un, un moment euh, où effectivement euh, on serait dans la performance Je ne sais pas, parce que bon, tous ces mots, sont, on n'a pas envie de les utiliser. Hein, le mot improvisation, ça existe, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on est en train de faire Est-ce que c'est de la performance C'est délicat, c'est comme s'il fallait en fait toujours... Euh, euh, essayer d'inventer des mots et je prends, enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent le temps de, de le faire. C'est des vieux mots. Ouah, c « Ouah », c'était quoi Qu'est-ce qui était l'enjeu de « ouah », qu'est-ce qui était le synopsis de « ouah »?« Ouah », c'était après euh, avoir euh, euh, fait un tabula rasa sur euh, « chair obscure euh, ». C'était une manière de... C'était une manière de, de se tester sur une capacité de de bon j'ai l'impression de me répéter, c'est vrai que je déteste ça, mais redire, redire que c'était des. des ordres, des injonctions intellectuelles, il y avait. Dans les, dans les starters, dans, les, dans ce qui pouvait nous, nous porter, à nous dépasser, il y avait bouger plus vite que sa pensée, il y avait sans début ni fin, il y avait euh, euh, un, un travail euh, sur euh, la dépense, euh, puisque tout s'achète aujourd'hui, euh, Dépensons-nous euh, gratuitement. Donc, euh, avec ces, ces trois injonctions-là, ça a fabriqué une, une situation, on va dire, une situation qui était celle de Wa, qui était euh, le désir de. désir de pas détruire parce que les choses sont détruites depuis longtemps, mais juste euh, être euh, dans cet instarcisme euh, bah, comme tout est déjà par terre et qu'on ne sait pas trop quoi reco reconstruire, quel est ce, ce, ce micro-espace qui est vraiment une, une chose euh, d'un grand dynamisme intellectuel, on va dire comme si le corps était euh, en rade de, de toute voix et que euh, une manière de, de, de le mobiliser, cet outil-là, c'était d'accélérer la pensée, peut-être. Pourquoi il faut accélérer la pensée, accélérer la pensée Parce que le corps est... -moi. Il, faut, il faut accélérer la pensée pour, euh, parce que le corps est en rade. À ce moment-là, le corps était en rade. Ça signifie quoi Un corps en rade, qu qu'est-ce qu que ça signifie C'est-à-dire que tout est fait, tout est fait, tout est fait par, par la multitude de, de recherches chorégraphiques depuis fort longtemps et, et, et actuellement et qu'il faut aller trouver, euh, faut aller trouver grâce à grâce à cet appétit de de vie ou de dynamisme une autre euh, manière de je sais pas de, de rentrer en, en connexion avec euh, ce, ce système euh, articulaire c'est comment articuler en utilisant on va dire des d'autres des, pistes que euh, parce que l'intellect fait vraiment partie du corps. Donc c'était une manière d'utiliser l'endroit où, euh, où, où ça se pense et où ça… <coughs> Qu'est-ce que le spectateur voyait de, de Ouah, en fait Quel était ce corps qu'il voyait Est-ce qu'il voyait un corps dans la dépense ou est-ce qu'il voyait de la pensée en action Qu'est-ce qui était produit par ce corps Une écriture chorégraphique Autre Dans Waa, je crois que le spectateur assiste à... À des, on va dire à, des, à un décapsulage. À, où, on abat, où on abat des règles. Où on abat des... Et donc le, le spectateur est confronté à <coughs> Au vide Au vide Un vide euh, Pas un vide zen, mais un vide euh, de euh, tumultueux comme euh, un vide qu'on qu on pourrait qu'on pourrait pas nommer et qui est euh, qui est pas la mort qui est euh, une chose euh, en, en, en fusion comme ça on dit peut-être en fusion le utilisé dans, dans, <coughs> dans chaleur obscure <coughs> le, le corps est plutôt donc dans la chute hein, tu, tu ça, dans le dans le tombé dans Mmh. Dans Wa, il se tient, mais il est obligé d'être debout et d'être. Donc c'est un complètement différent. Comment tu as construit le passage de, de, de l'un à l'autre Est-ce que c'est pas représentatif de toujours ce que tu fais, c'est-à-dire bâtir une pièce, puis en épuiser tout et repartir sur un autre truc, mais pas. Parce que le corps de bois, c'est le, le contraire du corps de, de chair obscure. Et la pièce aussi, du point de vue de l'éclairage. Cher obscur, ouais, c'est effectivement de, de... On va dire d'une manière... Euh, à première vue, il faut se méfier des, de ce qu'on voit en premier. Euh, dans dans Cher obscur, il y a effectivement beaucoup d'obscurité. Mais en même temps, ça fait apparaître euh, la lumière de la peau. Il euh, y a beaucoup de chutes, mais on passe notre temps à, à nous relever. Et il y a déjà la, enfin, pas déjà. Il y a au cœur de cette pièce, la tête qui dit non. Dans wa il y a une énergie, euh, pas toujours d'ailleurs, que, euh, pas toujours... Euh, euh, phénoménale parce que des fois l'énergie phénoménale du corps elle est parfois relayée par euh, une manière de d'aller d'engranger toutes les idées et de les accueillir toutes les pensées et, les, et de les et de les de se laisser traverser et donc d'être le plus transparent possible à cette production d'images et de, et de mémoire aussi, toutes les mémoires de corps qui, qui, qui, qui sont présentes et qui, et qui ont traversé euh, à la fois mon travail mais aussi euh, ce qu'ont fait les, les danseurs à mes côtés et donc c'est un, un recyclage accéléré de, toutes les, de, tout, de tous les moments qui sont constitués et en fait là je suis en train de, de me dire que le, le, s'il y a un, un virage pour 2002 avec chair obscure c'était la nécessité du, de la mémoire qui était toute, qui était toute nouvelle puisque j'ai passé jusqu'à oui, 50 ans à, à, à, à pratiquer l'oubli quand même et qu'effectivement en 2002 avec chair obscure avec Oa et aussi Sissi on est dans, dans, les, dans, un, dans une nécessité pour continuer à avancer, à, à se souvenir. Oui. On se souvient de quoi On se souvient de, de ce qu'on est, de ce qu'on a traversé, de ce qu'on cherche, de ce qu'on n'a pas voulu, de ce qu'on a trouvé, on se souvient de, à la fois de, de son propre parcours, mais aussi euh, de tous les tous les parcours qui, qui ont nourri euh, son propre parcours. Et là, pourquoi passé 50 ans? Tu là, je commençais juste à me poser. Très bien. Très bien. Moi. <rire> non, non, non. Mais tu. tu, tu... <rire> je commençais juste à me poser. Dire... Oui, oui, non, mais c'est bien. Pourquoi tu, euh... tu, tu. Tu fais comme tu le ça. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, sens. Dans, dans le mouvement. Euh... Pourquoi tu as passé. Euh... Bon, d'une part, j'ai travaillé l'oubli. Je crois que à l'époque où j'ai commencé à, à travailler, c'était possible. Pourquoi je dis ça Fin des années 70 Les années 80 C'était possible parce que c'était possible d'avoir cette, cette naïveté d'être sans, sans mémoire euh, parce que le paysage était, était ouvert devant, devant nous et que les danseurs sont font partie quand même. Enfin, c'est un peu idiot de caricaturer comme ça, mais font partie des. Ce sont des, des acteurs, ce sont des gens qui actent. Ils ont, les danseurs ont un vrai don pour, euh, pour, euh, pour acter, et acter, effectivement, c'est aussi penser. Est-ce que penser, c'est se souvenir Je ne sais pas. Mais y a, on, peut, on peut être pris par une espèce de, de tourbillon de, de, de, de, de l'acte, hein, du mouvement, et donc de cette grande capacité à se mouvoir euh, peut-être à aussi je veux dire bon forcément des choses positives mais le négatif serait que ça nous anesthésie peut-être je ne sais pas et que euh, dans les années 80 c'est comme si euh, finalement nos ancêtres ou nos ancêtres ou ceux qui nous avaient précédés euh, que ce soit euh, la lignée allemande ou la lignée américaine ou tout simplement des personnes comme Françoise Zemmig Dupuis, et bien finalement ces, ces, ces, ces êtres-là existaient assez clairement pour qu'on euh, n'ait on pas, pas ce, ce, ce besoin de se, de se tourner vers eux, qu'il y avait certainement aussi des choses... Euh, un peu primaire du style euh, il faut bien euh, faut couper le, le cordon ombilical ou euh, essayer d'oublier pour essayer d'inventer quelque chose et puis il y avait cet appel cet appel, du, <rire> cet appel de tous les espaces qui étaient, euh, qui étaient ouverts alors que l'horizon aujourd'hui euh, est vraiment est encombré et, et qu'on ne peut pas euh, Aujourd'hui, entre mon, mon parcours et aussi la situation actuelle, euh, ré réfléchir, se réfléchir, le temps de la réflexion, et donc de se réfléchir soi, mais aussi euh, l'endroit où on se tient, c'est-à-dire euh, euh, la danse. La danse, oui. Euh, pour moi je ne vois pas comment est-ce qu'on peut réavancer si on n'est pas dans cette euh, grande mise en marche de, de l'intellect accompagné euh, accompagné avec à travers euh, à travers le le corps physiologique on va dire mais ce que justement euh Oui. Depuis Charles -Pierre. Oui. à quel niveau il est Par exemple, je ne sais pas, au niveau de l'écriture chorégraphiques. Est-ce que ça n'encombre pas en fait Est-ce que ça ne va pas encombrer Tu dis que l'avenir est déjà bien encombré. Oui. Est-ce que le travail de mémoire, ça n'encombre pas encore plus C'est-à-dire j'ai tellement mon travail de mémoire, il est tellement en retard. <rire> je suis tellement désencombrée que peut-être effectivement un jour il faudra... Que je, que je cesse à nouveau, ou que je repratique, euh, ou est-ce qu'il n'y a pas euh, une certaine qualité de mémoire adéquate au travail de recherche que, que, que, que je fais. Euh, euh, Peut-être qu'il y a certaines mémoires qui sont euh, plus, plus positives, plus dynamiques, plus porteuses que, que d'autres. Quand je vois le résultat avec la dernière création d'Ossi je peux que, que me réjouir de, de, cette, de ce désir d'essayer de, de... Parce qu'en se souvenant, ce qui se passe, c'est qu'on fait les, les jonctions, que c'est tout un travail d'articulation, c'est un travail de, de mise en abîme, mais aussi... De créer, de créer, ouf. de créer un futur, j'allais dire. Mais c'est présomptueux. Cher obscur travaillait donc euh, l'obscurité, le clair obscur. La dernière pièce, aussi, travaille euh, une certaine qualité de lumière qui n'est pas le clair obscur, mais qui est le contre-jour il faire le lien entre les deux et qu'est-ce que ça demande au niveau de l'écriture chorégraphique dans la dernière entre les deux justement c'est quelque chose qui se remet en marche avec la dernière pièce au niveau de l'écriture chorégraphique en ce qui concerne l'écriture d'Ossississi c'est un c'est un parcours d'équilibre entre euh, l'écriture classique telle que euh, je l'ai pratiquée dans les années 80 c'est à dire euh, une, une partition euh, rythmique, spatiale, euh, qualitative euh, proposée, euh, proposée, transmise euh, euh, inspirée aussi par les danseurs et euh, un endroit beaucoup plus alors, euh, du coup performatif qui serait euh, une manière de, de, de, de, de désécrire euh, ce qui est écrit dans l'instant en fait et ça c'est possible en se servant de, de cette, euh, cette euh, capacité de l'intellect à, à être à un autre endroit que, que, que le corps. Donc c'est euh, comme si l'écriture de Ossississi était, un, était comme une, une charge de dynamite qui était sans cesse différée par euh, l'intelligence Intelligence des danseurs avec qui je travaille. Et que c'est sans cesse un disjonctage ou une mise à feu, sans cesse à la fois vécu et différé. C'est un peu comme ça que, que je pourrais parler d'Ossississi, c'est-à-dire que c'est un, un, endroit, un, un endroit impossible. Et la danse en. Et la danse en... La danse. Alors, la danse en contre-jour, cet énorme mur de lumière, euh, m'a con, contrainte, a contrainte. Euh, à deux, deux, deux endroits, c'est-à-dire d'une part à assumer mon, mon statut d'institution, le centre chorégraphique national, parce que c'est un mur qui qui m'a mis aussi face à, à l'économie euh, qu'il faut pour euh, penser bâtir un mur de cette qualité-là. Et deuxièmement, euh, ça fait un travail de, de ciselage, cis, cis, cis, ciselé, ciselage et de précision qui fait que, wa, euh, par exemple, devant ce mur de lumière, serait totalement irrespirable par exemple, inregardable et que là il y a une, une mise au clair, une mise au net qui se fait, qui, qui, qui demande une, une, une, ex, une extrême précision de, de la part des, des corps qui sont, qui sont offerts à cette lumière. Y a-t-il danger Mais j'espère bien qu'il y a danger. Tout est danger. Euh, faire chair obscure était dangereux. Ouah également. Tout tout, euh, tout, tout, peut devenir problématique. Alors la qualité d'écriture qui est en jeu dans Ossississi, elle me semble totalement... Moi, je n'ai jamais vu ça. Cette qualité d'écriture... J'ai jamais vu ni chez moi ni chez d'autres. Euh, je sais pas pour le moment du tout. Qu'est-ce que je vais Quel est le Quel est l'endroit où je vais travailler prochainement euh, Je aussi, oh, si vient juste d'être fini, donc je suis pas encore dans des projets chorégraphiques et je n'ai aucune idée de, de comment euh, cette, euh, cette écriture-là euh, va, va persister ou comment est-ce qu'elle va se transformer, Alors, je ne sais pas ça. Qu'est-ce qui dans cette écriture que tu dis n'avait jamais vu, ouais. qu'est-ce qui dans cette écriture n'était pas possible avant Qu'est-ce qui n'était pas... Qu pas possible avant avec... avec cette écriture-là Je pense que c'est la distance. Il y a... Oui, la distance que m'a donnée, euh, la distance que, que me donne euh, ce, ce travail sur la mémoire. Avant, j'étais… avant 2002-2003, j'étais toujours collée, collée à mon collée, collée à mon travail. Et donc là, cette mémoire-là me, me décolle et me donne donc une autre qualité d'exercer de, ma capacité de, de voir et de donner à voir, parce que y a, je vois de plus loin. Je vois plus loin, je vois vraiment différemment. Et où je, suis, euh, je peux regarder sans, sans forcément euh, m'y associer à des endroits qui ne sont pas utiles pour, euh, pour la création chorégraphique. Il y a des endroits de nous-mêmes qui sont plus encombrants qu'autre chose pour... Euh, pour le travail chorégraphique et là c'est comme si ce travail de de mémoire euh, déposer déposer ça et préciser préciser les endroits où, où où je peux continuer encore à avancer et à questionner. Juste pour euh, être peu clair euh, sur un truc précis. Oui. Oui. Est-ce que je peux fumer ou c'est pas interdit Non, non, mais là, pour la caméra. Et pour ton montage Là, j'ai demandé, j'ai déjà fumé. Donc, récapi récapituler. Alors, si on essayait de parler de ces trois corps, ces trois enjeux. Mais parler des corps, c'est un, un bon moyen de, de parler des enjeux, en fait. Hein Alors, comme ça, hein, d'une manière un peu spontanée. Corps debout. Alors, pas le debout D-E-B-O-U-T, mais corps debout B-O-U-E. C'est un corps, euh... c'est la chair, mais la chair presque, une chair, euh... la chair qu'on subit, on va dire. C'est pas une chair... Euh... C'est concret, c'est pragmatique. Ça subit, on va dire. Ça subit dans le corps de Wa. C'est le corps de la puissance... Euh, du, du cerveau, hein, de la capacité de, de réfléchir, de penser, de, de lire, de... de c'est comme un.. Et que le corps de wa serait un corps presque, à la fois un corps fusionnel et en même temps un corps transparent, c'est-à-dire qui serait traversé sans cesse par des multiples, multiples dynamiques, multiples pensées, tout et rien à la fois. Ce serait presque un presque un corps euh, un corps des alors d'éther avec un h et le corps de le corps de le corps les enjeux les, les danseurs qui sont sur scène dans, dans Ossississi, c'est <cười> c'est la suite de « wa », c'est-à-dire c'est tout à coup la mise, en, la mise en relation, la mise en équilibre entre euh, le, les spécificités, les, les particularités de, de chaque individu qui est présent sur ce plateau-là. Parce que ce sont sept individus vraiment... Flamboyants, on va dire, dans leur euh, différence et leur euh, singularité. Et ce qu'ils ont en commun, c'est cette... Euh, cette capacité à, à nous... à nous transporter, à nous transporter, à nous. Ce sont des corps qui sont où il n'y a plus de gravité en fait. Où il y aurait que, que du que un noir euh, profondément euh, lumineux. Est-ce que tu aurais à répondre en fait qu'on peut te reprocher, mais ça peut être, si on considère comme une faiblesse, on le reprochera, sinon on peut aussi d'admettre et de supporter, oui. au sens supporter, oui. le fait qu'on le dise de toi, que tu passes d'une pièce à l'autre, toujours différent, donc une sorte d'éclectisme euh, qui pourrait être euh, soit une faiblesse, soit une force. Qu'est-ce mmh. que tu, tu réponds à ça Donc, on m'a... Euh, donc... Oui, sur le, le, le reproche qu'on ouais, qu qu pourrait me faire de n'avoir de euh, ni queue ni tête je pense que c'est faux je pense que mon parcours est à lire sur le temps que je suis quelqu'un qui, qui travaille sur la durée et que euh, désormais ça aurait été un, un reproche qui aurait pu m'ébranler euh, avant 2002 mais je, je sais qu'il y a une grande une énorme cohérence et le fait cette, euh, cette permanence de toujours changer est réelle. Et alors effectivement, je veux dire, on peut soit voir le fait que je change toujours, mais on peut aussi euh, y voir d'une manière euh, presque monumentale mon, le fait que je ne change pas, c'est-à-dire que je ne changerai pas euh, à, à vouloir toujours changer. Ça, c'est une, une vraie constante. Donc c'est normal, c'est tellement euh, c'est tellement énorme cette capacité de paradoxe que, que j'ai que, que, que en moi et que c'est vraiment l'espace de mon de mon travail cette capacité, je veux dire, d'être lue euh, vraiment soit noire soit blanche mais euh, j'y tiens, à mon avis c'est une, une qualité euh, c'est une grande qualité que j'ai, cette permanence-là. La permanence de toujours changer. Oui. Par exemple, est-ce qu'on peut prendre des exemples où on... que... Parce que le fait de toujours changer, c'est peut-être aussi de se dire que chaque pièce a épuisé son sujet. Ça peut être ça aussi, par exemple. Alors, il est vrai que dans, dans ma manière toujours... Euh, je ne suis pas une personne de, de, de, de demi-mesure, puisque je, je travaille, euh, c'est de, de l'acharnement, ma, ma manière à vouloir questionner euh, euh, un corps en mouvement, qu'est-ce que c'est euh, une compagnie aujourd'hui, un danseur aujourd'hui, quelle est la place de, de la danse dans le monde mais aussi dans le, monde, dans le monde, dans sa globalité, mais aussi dans, dans notre quotidien. Euh, le, le fait de, de toujours euh, vouloir changer, c'est effectivement, euh, peut-être, je pense surtout à une pièce comme Rossignol, où euh, lorsque je, je, je la redécouvre, puisque je n'ai jamais regardé mes pièces, et que c'est un travail que, que j'opère depuis 2-3 ans, désormais 4 ans, euh, je, je, quand je, je me dis « mais pourquoi tu n'as pas fait un autre travail sur les fils, euh, sur les suspensions euh, ?» C'est vrai que quand je, je regarde tout ce qui avait été utilisé dans cette pièce, j'avais rempli absolument tous les, toutes les pistes possibles d'élaboration de, de, et également d'expérimentation. De, de, de, de, donc euh, parfois, il m'arrive en une seule pièce, on va dire, d'aller euh, au, au fond de, euh, de là où j'étais actuelle, enfin j'étais à l'époque. Euh, il y avait une adéquation entre ma capacité d'aller plus loin et quand même euh, cette, euh, cette, cette obstination, je veux dire, cette, euh, ce caractère de, de creuser très vite, tout de suite, sans, sans me disperser. Il y a, y, a, y a ça aussi dans, dans toutes mes pièces, une, une grande capacité lorsque je, je, conjugue, euh, je conjugue un verbe ou un corps ou un état ou une couleur, je, je ne m'offre que, que très peu de, de capacité à, à, on va dire, à, à bavarder ou ou à m'éloigner. Donc, euh, mais par exemple le travail là sur le, le tricycle comme je le dis, pas triptyque, euh, sur Cher Obscure, roi et aussi ici, euh, il m'a fallu quand même euh, 2002, 2004, 2006, euh, oui quatre ans, euh, quatre ans pour vraiment formaliser, on va dire, une euh, un moment de mon de mon travail, de ma recherche. Pourquoi tu n'as jamais, jamais été interprète chez les autres Alors, j'ai jamais été interprète chez les autres. Alors, d'abord, c'est un peu faux, puisque j'ai travaillé en 1980 avec une chorégraphe qui s'appelle Sarah Sugihara, que j'ai travaillé pour un chorégraphe anglais, dont le nom m'échappe, hein? Richard Alston. Que mais c'est vrai que pourquoi pas parce que j'ai quand même un, une j'ai vraiment j'aime pas. <rire> j'aime pas travailler n'importe comment. J'ai besoin d'une grande relation de confiance, donc j'ai dû, euh, dû avoir du mal à la donner, j'imagine. Voilà. Et que euh, là, euh, c'est vrai que c'est un, un grand besoin depuis. Je ne sais pas si c'est cette, euh, cette capacité à, à tout à coup pouvoir commencer à nommer l'endroit où je suis que peut-être qu'avant, j'étais tellement moi-même dans, dans, dans ma propre expérimentation que je n'avais pas de temps à consacrer à autre chose, je n'avais pas la disponibilité ni le désir, et que c'est peut-être pour ça que les rencontres ne se sont pas faites. Euh, là, c'est vrai qu'il y a une espèce de, de chose qui est posée, que quand je travaille avec Stephen Cohen ou avec... Euh, ou avec Jean-Michel Boyer, ou aussi avec Alain Buffard. Je suis vraiment heureuse de, de tout ce que je peux découvrir grâce à leurs propositions. Tu disais donc qu'à cette époque-là, tu étais en, train, étais en train de développer ton, ta propre expérimentation, c'est-à-dire ta propre écriture chorégraphique. Et en plus, tu as une quand tu, en enseignes avec les danseurs tu as une technique particulière de, sur le rebond sur des choses comme ça je, je crois savoir j'aimerais savoir comment tu pouvais identifier, comment tu peux identifier ton écriture chorégraphique avant justement qui ne te permettait pas d'aller voir rien parce que vraiment tu étais en train de d'écrire c'était quoi ton écriture chorégraphique par exemple si on voit euh, si on prend même la pointe de vue très très, très, très, très, très, très, très, très. Mmh. Quand on pense à Dominique Bagwe, on pense, ici au travail des poignets... Oui. Euh, voilà. Quand on pense à Saborta, on pense à autre chose. Quand on pense à, à Galota, on pense à autre chose. Quand mm. on pense à toi, qu à quoi on peut penser, d'après toi que, quelle, quelle serait l'image de ta danse avant Même si elle apparaît aujourd'hui, je trouve, qu'on la revoit dans... dans le, ici, quand, quand, quand, je, quand, le, quand je regarde ce que, ce que j'ai fait, et aussi, ben, les dernières pièces, on va dire que c'est la danse des extrémités. On pourrait presque dire euh, la danse des extrêmes. Euh, J'ai une, une, une capacité à dissocier et à, en même temps à, à préciser, le travail des pieds, le travail des mains, le travail de la tête, et de sans cesse être assez, au moins ces trois endroits en même temps avec... Euh, conscience et, on va dire, euh, plaisir d'utiliser de, de, de, une dissociation euh, multiple de, des extrémités. C'est cette, cette espèce de grande jouissance à se dissocier, à être à plusieurs endroits à la fois et euh, à être multiple sans renoncer à rien, on va dire, sans renoncer à son, à son unité. Et on, on, on revient au mot à son unité et passe à sa nudité. Et la danse des... oui.